Eh hey, bien, salut à tous c'est Osei, j'espère que vous allez bien, en tout cas, papa, ça va nickel. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City, je vais donner mon avis au sujet de ce film. Alors, j'ai regardé le film le 3 janvier 2022, oui, deux jours après le jour de l'an, et bien sûr, bonne année à vous. Alors avant de regarder le film, je me suis dit: je ne regarde aucune bande d'annonce comme ça, je ne sais pas à quoi m'attendre et j'ai bien fait parce que j'étais surpris et si à, et si je, je pense que si j'avais su à quoi m'attendre, j'aurais été déçu carrément de, pendant tout le long du film. Quand j'ai regardé le film, je n'ai pas fait de comparaison avec les jeux ou les jeux que j'ai pu connaître euh, durant le film. J'avais déjà mis en tête c'est un film de, dans l'univers de Resident Evil, voyons ce qu'il propose. Et ce qu'il propose, ce que j'ai compris de l'histoire en sortant de la salle, ben en tout cas pour ma part, c'est que c'est l'histoire de Claire Redfield qui, petite, étant dans une orphelinat, avait des théories au sujet de Umbrella Corporation et qui s'avère être vraie plus tard, mais en tout cas qui se confirme plus tard en étant adulte. Voilà, c'est l'histoire que j'ai compris de ce film. Evil, bienvenue à Raccoon City. Euh, j'ai pu noter certaines choses, des points positifs notamment, et aussi des points négatifs sur mon petit bloc-notes qui est a juste à côté de moi. Si vous êtes sur YouTube, ne vous attendez pas à un gros montage, ce sera juste vraiment que de l'audio. Et si vous m'écoutez vous sur autre part, par exemple Spotify, Deezer ou autre, eh bien, soyez à l'écoute et n'hésitez pas à faire d'autres activités en même temps. Les points positifs que j'ai pu noter, en tout cas pour ma part, c'est la modélisation des monstres qui sont bien faits. Le liqueur, les chiens, la personne sur la table, ou encore le corbeau. Je trouve qu'ils sont bien faits et c'est excellent. Je trouve ça excellent. Aussi, j'ai pu noter que le décor et les jeux de lumière sont bien faits et c'est attrayant visuellement. Ça donne envie de voir. En tout cas, pour les décors, dans le manoir de Spencer, ou que ce soit dans le manoir de Spencer, dans le commissariat, dans le train, etc. Je trouvais que ça, ça passait, ça passait, même si des fois c'était fade, mais ça passait quand même et c'était attrayant. Je me dis bon, les décors sont bien faits. Et aussi, j'ai noté comme point positif, un vent de fraîcheur par rapport à la saga Resident Evil au cinéma. Ce film, c'est un petit plus, c'est un vrai, un réel, un, un vrai vent de fraîcheur, quoi. J'ai toujours ce problème de diction avec la langue française, et j'ai toujours ce problème avec la langue française, mais je continue à parler français. What the fuck Et aussi, je noté aussi, dans, notamment dans les points positifs, et ça, je sais que ça peut grincer certaines personnes, grincer les dents de certaines personnes, c'est le casting. J'ai trouvé que le casting était intéressant, Notamment étonnant, tu vois, je m'attendais pas à voir tel personnage, tel acteur dans le rôle de Leon Scott Kennedy, par exemple. Euh, en tout cas, j'ai bien aimé l'actrice qui jouait le rôle de Claire Redfield. J'ai bien aimé la retrouver au cinéma, en tout cas. Et aussi, Donald Logue, qui jouait le, le chef euh, ben, au commissariat. Je, ça faisait ça fait plaisir de, lui voir, de le voir, excusez-moi. Et aussi, je noté dans le point positif, jouer avec les croyances des fans. Alors, je ne suis pas un grand fan de la Sega Resident Evil, je tiens à vous préciser, j'ai peut-être joué Resident Evil euh, Révélation, Révélation 2, et c'est tout. Et non, j'ai peut-être, oui, j'ai aussi joué à Resident Evil, rapidement, Resident Evil 2 sur PS1, mais ça, c'était rapidement, mais j'ai regardé les let's play sur le 7 et le 8, mais bon, ça, ça compte pas. Euh, jouer avec les croisés des fans, qu'est-ce que je veux dire par là Je m'explique. Souvenez-vous de la bande-annonce de Iron Man 3 lorsqu'il y avait le mandarin. On croyait que le méchant du film, le grand méchant du film, ça serait le mandarin. On jouait avec la connaissance des fans, etc. Finalement, non. Et bien, c'est pareil dans Resident Evil. Certains événements qui vont se produire, vous pensez connaître la raison, mais en fait, non, ça ne va pas se passer comme dans les jeux vidéo... Euh... Parce qu'il y a une différence entre jeu vidéo et cinéma bien sûr. Et ça ne va, ça, ça va pas se passer comme dans le jeu vidéo, vous avez pu voir par exemple la scène du camion, ça va pas se passer pareil. Ça sera autre chose. Mais en tout cas, je vois que c'est assez fidèle euh, au jeu vidéo, tu vois, euh, Le jeu vidéo Resident Evil. Mais c'est ça l'un des problèmes que je peux lui reprocher, c'est trop fidèle. Alors aussi, qu'est-ce que j'ai pu noter dans les points négatifs, bien sûr Dans les points négatifs, j'ai noté le scénario. Euh, c'est un scénario bateau, quoi. Des fois, je me suis fait chier, je me suis dit « Pourquoi ils ont mis ça ce... ?» Bref, c'est l'histoire en elle-même euh, et la durée du film est trop courte. Ce qui, par conséquent, le film a du potentiel. Le film a vraiment du potentiel, mais le film n'a pas de temps. Le film n'a pas le temps de se poser, de poser l'atmosphère. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se rentrer carrément dans le film, le film va trop vite. Et ben, vu qu'il n'a pas le temps, ben, on pas le... Ben, le film n'a pas du potentiel, etc., il existe des scènes qui sont ennuyantes, je vous jure, mais ils sont très peu. Mais ça existe. Et il joue aussi sur le jump scare. Je ne sais plus ce que c'est. Je pense, je sais ce que c'est un jumpscare. Je sais encore ce que c'est un jumpscare. Euh, au début, ça faisait, voilà, j'avais... Je vous avoue qu'au début du film, à l'introduction, j'avais quelques frayeurs, quelques peurs. Mais vu que j'étais tout seul dans la salle, ah ah ah, je me suis dit, je peux me lâcher. Et finalement, ça ne faisait pas peur du tout euh, au fil du temps. Bon, bah, des fois, tu devinais même certaines choses qui allaient arriver. Genre ce... <rire> et aussi, le gros point négatif, et j'ai peut-être répété au début, ça va trop vite. Le film va trop vite. On n'a pas le temps. Il faut du temps. Et on n'a pas ce temps. Euh, aussi, certains. Un... Pour un scénaristique que j'ai trouvé ça magnifique parce que, juste parce que j'ai réussi à déduire certaines, certaines choses du film, euh, par exemple avec le manoir Spencer, lorsqu'on dit qu'il était en, in, en inactivité pendant un certain temps, on, peut, on pouvait déduire que c'était faux parce que déjà il y a beaucoup de zombies à l'intérieur et ils sont en blouse blanche, tu vois. Donc on peut, on peut supposer que en réalité il n'était pas en inactivité pendant tout ce temps, par exemple. Et aussi, il y a des scènes qui ont ben, des petites références et tout. Euh non, franchement, je trouve que le film a du potentiel, peu me fier, peu me fier, what the fuck, Peut mieux faire, voilà, euh, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas sur ce Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, si je vais donner une note, ça sera 2,5 sur 5, voilà, 2,5 sur 5, c'est la note que je donnerai, je donnerai pas plus, si vous comptez regarder ce film ou ne pas voir ce film, donnez-moi votre avis dans les commentaires, si vous regardez ou pas, euh, J'aimerais bien vous lire en tout cas, enfin lire vos commentaires, pas vous personnellement, mais vos commentaires. <rire> Sur ce, on se dit à la prochaine, j'espère que ce genre de format vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like. À la prochaine, salut à tous, bye.